Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui nous allons voir qui peut devenir moniteur de snowboard. Alors en règle générale nous avons vraiment une idée fausse et de nombreuses idées reçues sur ce qu'est le métier de moniteur et on a tendance à mettre sur un piédestal et surestimer ce métier notamment du fait de l'importance des moniteurs de ski en France. C'est assez dommage car de nombreuses personnes qui souhaiteraient prendre cette voie professionnelle sont découragées d'avance. On a tendance à croire que tous les moniteurs de snowboard sont nés une planche de snowboard au pied, qu'ils ont été en ski club toute leur enfance et que par conséquent leur carrière de moniteur de snowboard est toute tracée. C'est bien loin d'être le cas et notamment en ce qui concerne le milieu du snowboard. De ce fait, la réalité est que de nombreux snowboarders ne viennent pas spécialement du milieu de la montagne, ne sont pas nés dans une famille de skieurs, et c'est simplement la passion du snowboard qui les a amenés petit à petit à la montagne à se former, à acquérir des compétences qui font qu'aujourd'hui ils sont devenus moniteurs de snowboard. Donc oui, la réalité est que le métier de moniteur est accessible à tous. Même si jamais vous avez commencé le snowboard tardivement, même si jamais vous avez grandi en ville, si jamais vous avez la passion du snowboard, cela est vraiment possible. Si jamais vous avez l'envie, la passion et que vous êtes prêt de vous investir pour progresser techniquement et sur l'aspect pédagogique, alors oui, ce métier peut être fait pour vous. Par la suite, si jamais vous souhaitez vous former, sachez qu'il existe différentes méthodes et différents centres de formation. Ce choix dépendra entre autres de votre profil, de votre envie de voyager, de vos objectifs professionnels, éventuellement de vos affinités avec langue étrangères. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, n'hésitez pas à partager. Et quant à moi, je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao